Et soudainement, en août, un même commence à faire surface et qui m'a fait rappeler une série de jeux, Henry Stickman. On va faire un résumé de 5 minutes. Là, je dois faire 5 minutes de 16 épisodes. Euh, non, vous sais quoi, je vais prendre plutôt les fins que j'avais pris dans les épisodes précédents et puis pas bah, ça. Hein. Y'a un problème dans ton trailer, Hugo. Comment ça Tu vois pas le problème T'annonces une date de sortie pour un film qui dure environ une heure, alors qu'on est le 14. Oui, et Bah réfléchis, si t'annonces la date de sortie, faut la respecter, non oui, mais non, c'est le but, c'est le gag. C'est la date de sortie de la collection justement pour dire que c'est sorti ce jour-là et qu'il y aura un an euh, cette année. Ah ok, autant pour moi. Elle est prête du coup, la vidéo Euh...